Le projet euh, Graines de cartable, c'est le projet potager ainsi que compost. Euh, c'est sensibiliser euh, les enfants à l'environnement, au respect euh, de l'environnement, et ainsi que travailler, s'entraider, travailler ensemble. On a commencé par installer euh, deux compostières, à mettre en route tout, tout ce qui est autour du compost. Il y a une association qui est venue nous aider. Euh, les enfants sont, après avoir reçu les informations, ils sont allés euh, transmettre dans les autres classes pour euh, pouvoir récolter les déchets organiques de toutes les classes de l'école et pouvoir euh, remplir la, les compostières. Et maintenant, euh, depuis le mois de mai, on, on travaille aussi avec euh, le potager, vraiment les carrés potagers. On a commencé les semis. Euh, comme à l'école, il y avait déjà euh, les, la collation fruits tous les mardis et tous les mardis, on avait un certain nombre de déchets euh, organiques. Donc il venaient des fruits. Moi, j'étais aussi emballée pour... Euh, faire un compost à partir de tous ces déchets et en discutant avec euh, Madame Frey que ça s'est mis en place et ma collègue était emballée par un potager. Avec euh, le compost, on a, vu, on a refait tout ce qu'étaient ce qu les classifications, des insectes et tout ça. On en a profité, vu qu'on a vu que c'était très important, euh, tout ce qui était les bébés. Enfin, on a déjà vu des, des premiers semis, on avait déjà fait des semis en classe, on a déjà vu ça, comment ça poussait. Puis on compte faire des classifications, les légumes fruits, les légumes feuilles, les euh, légumes racines, donc faire tout ça euh, et puis ensuite, l'année prochaine, on aimerait bien les mettre en contact avec une association qui traitera vraiment de l'alimentation durable. Et là, c'est un projet qui sera vraiment sur deux ans, donc avec les débuts des haricots. On est aussi en contact avec le monsieur de la maison des enfants de, de Aaron, qui est maître composteur. Donc il peut venir contrôler l'état de notre compost, voir si ça avance bien. Et il nous aidera aussi pendant les vacances, juillet et août. Il pourra euh, venir avec les, les enfants qui vont à la maison de quartier continuer le compost et aussi arroser euh, en temps.